Quand on parle du métro parisien, la plupart des gens vous diront qu'il n'y a que 14 lignes, numérotées de 1 à 14. Elles auraient, souvent oublié les petites lignes bis sont pourtant des lignes à part entière et présentent leurs propres particularités. Aujourd'hui, on va parler de la ligne 3 bis. C'est parti pour cet épisode de Comme un Transport. 3 bis, c'est des escaliers, des escaliers et des escaliers. La preuve. Dans le prochain épisode, nous reviendrons plus en détail sur cette ligne. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à activer la cloche pour ne rater aucune notification sur les nouvelles vidéos.